Il y a une hausse des taux qui vient de se réenclencher après 7 ans euh, de, de, de taux à presque zéro aux États-Unis. Est-ce que ça, ça risque d'avoir une conséquence aussi sur les rives européennes Alors, euh, sur si on parle uniquement de la hausse de la Fed de 0,25 points... Euh, mmh. Sur les taux de crédit immobilier français, je pense pas que ça ait grand chose. Euh, ça aura pas spécialement d'influence. que souvent c'est un peu précurseur. Euh, est-ce que c'est le, est-ce qu'on va arriver oui, peut-être à la fin euh, des taux bas euh, La situation en Europe est quand même pas comparable à la situation américaine et la politique de la banque centrale euh, européenne n'est bon, pas orientée. On aura le temps d'en reparler. D'autres émissions sont prévues entre-temps. oui, non, non, mais je, je ne pense pas que là, la, la, le, 025, la morse de hausse des taux. Euh, — Né de répercussions petit... sur le, le crédit immobilier en France, dans les prochains mois, en tout cas. — Un tout petit détail. Le scénario idéal... Je reviens pas sur les grandes questions, FED, BCE, mmh, mmh, etc., mmh. où on est sur autre chose. L'idéal pour le logement, ce serait que les taux, même en France, montent doucement et oui. régulièrement. Parce que là, on se dirait de plus en ouais. plus « beaucoup ». D'entre nous, on se dirait, bon, c'est peut-être le moment d'emprunter quand même avant que ce soit trop haut. Mm. Et donc, la haute n'est pas forcément mauvaise pour l'immobilier, à condition qu'elle soit très douce et très progressive oui. et très régulière. Comme pour les autres business.